les boys, on est revenu, euh, ça fait peut-être 15 minutes que la première partie de la vidéo a été faite, ça c'est la deuxième partie, -ci. ça va mal avec mon cellulaire les boys, euh, là je peux faire des vidéos de 15 minutes, c'est tout, c'est l'enfer, donc euh, j'ai fait une petite recherche là, sur le Shemdog. Dog, euh, écoute, c'est une variété connue à travers le monde, ce que là-dedans c'est du Shemdog Dog avec du Tangerine Muji, écoute, euh, Ce qui est malheureux, hein? c'est que ça goûte là, à peine, à peine, à peine, à peine, à peine de Sham Dog, à peine, à peine, à peine, à peine de Tangerine OG. Tangerine OG, j'imagine que ça goûte un peu l'orange. Je considère ça, euh, j'essaie de comparer ça avec le Tangerine Dream. Mais c'est comme un petit peu de Tangerine Dream, puis un petit affaire de Chem Dog, Le Chamdog, je connais pas beaucoup ça, mais c'est à cause que ça a un goût de diesel, hein? diesel un arôme gazé. Euh, mais tout, tout, tout, à peine. Il est très très très bon parce qu'il n'y a pas de goût. Pas bon. C'est toutes des bonnes arômes, mais ça coûte peu, peu, peu, peu, peu. Mais J'aimerais parler du joint. C'est un gramme. Euh, ici, j'ai un joint déjà que j'avais roulé moi-même. <coughs> Je ne sais pas si c'est un point .33 ou un point .4. Euh, mais ici, la base du gros joint de la SQDC de Peace Natural. La base ici, c'est la grosseur de tout mon joint complet. Tout de suite, ici, là, un peu plus haut que la base. Tout de suite, en montant ici, là, ça commence déjà à grossir. Puis, c'est plus gros que celui-là. Euh... J'en ai fumé un peu. Je sais pas quelle longueur, quelle longueur qui était exactement. Peut-être que j'aurais dû le peser. Euh, un gramme, j'en viens pas que je vais passer à travers. Mais. Comme je vous ai dit. J'en ai fumé la, une partie. Ça fait au moins 15 minutes. Et puis là. Euh, <coughs> Je suis en train de fumer un autre, l'autre partie dans un autre 15 minutes, donc je vais quand même me fumer en 30 minutes. Je ne fumerai pas ça en 8-10 minutes. Peut-être qu'ils font ça euh, pour fumer en groupe, on se passe le joint, c'est sûr que c'est idéal. Euh, peut-être que faire des joints de peut-être que les machines. Ben, toutes les machines sont capables de, de faire ce qu'on veut. Mais ça va-t-il arriver un jour de 12 juin des points trois? J'aimerais ça, ça. Moi je suis que ça se vendrait. Tout se vend, tout se vend. Euh, 12 juin à 2.3 33 Je vois pas le problème. Euh, quand on regarde les formats, là, je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Il euh, faut vraiment chercher un peu plus parce que si on clique sur l'onglet euh, Format, euh, il nous montre là euh, quelques, quelques exemples, mais il faut appuyer en bas Voir Plus. Puis il y, y a plus de, de choix. Pardon, pardon. Donc c'est ça, là, des 1 unités. Un joint de 0.5 grammes, on peut acheter ça. 5 euh, joints de 0.5, on peut acheter ça. On peut, on peut acheter 1, 2, 3 joints, 5 joints, des 0.5 ou des grammes. On n'a pas la possibilité d'acheter 4 joints, puis c'est vraiment 0.5 ou 1 gramme. Ben, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, ok? Mais encore là, ok, c'est la SQDC, c'est toujours pareil, il manque de goût, il manque de goût. La raison, c'est pour atteindre les objectifs de Santé Canada, toutes les compagnies passent leur cannabis dans des machines, puis ils irradient. Oui, radiation, irradient, irradiés. comprenez? Fait que, veut, veut pas, là... Euh, les terpènes mangent une crise de volée, tu sais. Le cannabis au complet mange une crise de volée, là, tu comprends? On dirait que goutte goût différent, plus qu'avance. Non, non, mais... Je vais regarder mon idée là-dessus, là. Il est encore bon. 21,9%. Hey, on le sait -tu? Ça, ça nous mélangeait de ça avant. Mais on connaît collé un collant. Ils ont changé, là, les, les données. Hey, il devait être curé d'avoir cette question-là. Il hey, le joint, euh, c'est quoi le pourcentage? Hey man, oublie ça. Merci, Marc. Merci, Marc. Il était bon. je ne pas essayé, toi, il était bon. Il y avait un, un une unité. Il m'a l'affaire. Je merci mon chum. Pour la qualité, euh, je n'ai pas vraiment eu de cannabis. Je ne sais pas si juin va me durer deux heures ou trois heures. Mais euh, quand j'avais fait la capsule là, euh, de, de David en Alberta et puis de Jean avec euh, son produit de l'Ontario, la compagnie Spinach. Euh, Spinach et Cove, je, je me rappelle pas d'avoir dit que c'était dégueulasse, effrayant. Mais de l'autre côté non plus, je me rappelle pas d'avoir dit que c'était exceptionnel. Mais l'arôme ici de Reflect, hein, c'est le Reflect. Euh, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Pour la SQDC. 10 et 60, les variés bougent un peu. Euh, les prix varient un peu dans... Euh, les joints, on va essayer de mettre ça en mise à jour. Aussitôt qu'on met un clic, ça j'aime pas ça sur le site des SQDC. Aussitôt qu'on met un clic, mettons que tu dis je veux du, des Indica. Là, je suis en train de me mélanger là, avec la nouvelle compagnie qui ont sorti, là, Indiva. Tout pour mélanger le monde entre Indica et Sativa. Hey, beau marketing, Indiva, man. Hey, t'as-tu fumé le super bon Indica de la compagnie Indiva? Bro, man, j'ai mal à la tête, bro. Je suis frustré contre cette compagnie-là, man. Indiva. Imagine qu'ils sortent là un, un produit mélangé, là. Euh, puis c'est leur produit mélangé Indiva, puis leur produit mélangé Sativa. T'as-tu le produit mélangé Indiva de la compagnie Là, tu as essayé le produit mélangé Indica de la compagnie Indiva? Où ça, man? C'est qui ça, Indiva? Ça, ça doit être un gars qui a jamais fumé de sa vie. Qui sort d'université, man, qui a une job, bro, man. Ça, c'est un autre qui va perdre sa job dans le marketing, pareil comme EXO, là. Indiva, man! bon écoute, ben, c'est sûr que cette compagnie-là, dans 6 mois, man, change de nom. Change de nom. Tu te rappelles que EXO, euh, avant, ça n'existait pas sur EXO, hein? C'était juste médicinal. Puis ils ont encore euh, un nom particulier, EXO, pour leur section médicinale. Hein? Ça s'appelle euh, Hydropoticaire. Hein? THE2 en anglais. De Hydropoticaire, c'est leur division euh, médicinale. Hein? Puis EXO, ben, c'est leur côté récréationnel. Mais, check bien ça, le tweet. Indiva, la nouvelle compagnie, même, je pense qu'ils ont un ou deux produits SQDC. Je sais pas que c'est. Je sais pas que c'est quoi cette affaire là, man. C'est un producteur ou c'est une marque de commerce? On va voir ça tout de suite T'es encore avec moi là? T'as-tu vu ça, toi Indivisa? J'avais mis euh, une petite photo sur mon, euh, mon Instagram, ma story. Va t'abonner. Ah ouais! Weed oui, Indicoman! Deviens mon Patreon, les boys. hein. Ça, c'est cool, ça, un Patreon. Vous me donnez un petit 5$ par mois puis vous avez la chance d'avoir euh, les vidéos d'avance. Les vidéos que je mets sur YouTube, vous les voyez d'avance. Les gens de YouTube, m'inquiétez vous pas. Vous allez avoir les vidéos mais un peu après. Mais là, je suis en train de penser à ça. Peut-être mettre des exclusivités pour les gens de Patreon. Donc, ce que je voulais trouver, là, sur le site de la SQDC, c'était la maudite compagnie Indiva. Je voulais savoir... Euh Combien qu qu'on produit, puis c'est-tu un producteur, ou c'est carrément juste une petite marque. Euh, producteur Indiva. Ben oui, Indiva Inc. C'est ce que j'aime pas sur le site de la SQDC, c'est aussitôt qu'on choisit, qu'on met un clic dans la marge, ben il nous faut un refresh. À la place qu'on puisse mettre Indica plus de 15% de THC, compagnie Broken Coast ou compagnie San Rafael et compagnie Grell. Après, on pourrait peser Go. Comme ça, ça va pouvoir tout sélectionner, nos petites coches dans le côté. Mais là, aussitôt, que tu écris, euh, moi, je veux un produit avec euh, hybride. Clic, clique, ça s'en va tout de suite dans la section hybride. Ouais, ah, mais là, moi, je veux un hybride de la compagnie EXO. Là, faut que tu cliques. Exo. Là, ça va faire hybride plus exo. Là, ils font un refresh. Ouais, mais là, je veux un hybride. Exo. Pas beaucoup de THC. Là, il faut que tu cliques encore. Un autre refresh. Et boys, il faut j'essaie de finir la vidéo euh, rapidement. Parce c'est beaucoup de problèmes. Il faut que j'efface ça. Hey, le, gars le gars et la fille de Samsung. Deux appels différents, pas capables. Réinitialiser. Effacer le cache, J'ai effacé le cache de toutes mes affaires. Mon ordi, mon sel commence à être plein à cause des applications, sauf que, sauf que, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je peux faire des vidéos de 40 minutes, puis à la fin de l'après-midi, je peux juste faire des vidéos de 14 minutes. Puis, je les ai à long. que de, de, de 40 à 14 minutes, j'ai pas ajouté d'application, rien. La compagnie Indiva, man, deux produits. Le White Russian, non intéressant, puis un Jack Herrera. Un autre Jack Herrera. Il y a beaucoup de Jack Herrera à la SQDC. Je me demande si c'est ça, ce produit-là, qui est le plus en compétition. Moi, j'aime ça, le Jack Herrera, quand même. Par plusieurs compagnies, je ne me rappelle pas d'avoir été déçu. Je l'aime, le joint, Marc. Je l'aime. T'es T'es Tangerine Dream. tangerine, tangerine. Tchut, tchut, tchut, chapdog, c'est peine, man. Le goût de gazi. Même pas, là. Même pas. Puis, là, je sais que t'étais là. Mais à la fin, à, à la fin, là. À la fin, il n'y en a pas de cariophilène. Ok, on va dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de goût de pinène. Sapineux, pain, il n'y a pas ça. Prenez le Reflect. Il n'est pas super bon, mais il n'est pas pas, bon. okay? pas pas bon. Il n'est pas pas bon. Il est bon. Il est bon. Le White Russian. C'est du White Russian. Entre 12 et 20. 29$ Indiva. C'est une compagnie. Batard, man. Indiva, c'est Indiva qui font pousser ça. White Russian. En 12 et 20. Puis le Jack Herer. 12 et 20 ça c'est bizarre hein, Ça c'est très très très très bizarre <coughs> les deux à 12 et 20 en tout cas on va checker ça, peut être un divo, on va essayer ça, 29$ euh, dans des enveloppes de, des sachets en enveloppe là c'est pas des contenants Coupe ça avec le ciseau, mon homme. Comment ça pas à niaiser avec ça, man. Quand t'en as fumé un ou deux, là, hey, fuck, you sort les ciseaux, le gros là. Allez hey, les gars, donne-moi une pouce euh, pour la vidéo. C'était un peu tout croche euh, les joints préroulés. Il y avait plus d'informations que je pensais. Euh, plusieurs gammes de prix. Euh, <coughs> 57 joints préroulés. C'est sûr que maintenant, les ventes vont sûrement être plus basses que prévu parce que là, on ne peut pas fumer trop trop sur la rue. Hein. Chaque ville a ses propres règlements. Euh, 18, 19, 20 ans, ils ne savent pas comment rouler trop trop. Pour ceux qui commencent à fumer, donc ça, c'était l'option idéale pour les débutants, les jeunes fumeurs de 18 ans qui voulaient commencer. Euh, fumeurs occasionnels... Donc, euh, vraiment, il y, a, il y a une clientèle pour ça. Là. Il y a quand même 57 modèles. Ça commence à partir de 11.60 et 60. Euh, 9 et 70. Je suis en des décroissant, les boys. Là. Il me reste 30 secondes. Je te mets ça en autre croissant. Mais un pouce. Deviens mon Patreon. Deviens mon Patreon, bro. Ce serait écœurant, bro. 5 piastres à la fin du mois. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Hey, ils ne l'ont pas fait. Ah, oh, 10 secondes. 4 et 50, la batch. Le joint s'appelle le solo. À 4 et 50, as un joint roulé. Salut, je t'adore. Euh, il y en a un 5 et 20. 5 et 20, 6 piastres, 6 piastres. as des joints. Ciao.